Bonjour à tous, nous sommes le 15 novembre 2021. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous un peu les, ce qui se passe sur la planète économique. On va regarder surtout aux États-Unis parce qu'il y a des nouvelles qui sont assez intéressantes au niveau de la Fed parce que plusieurs en ce moment critiquent les décisions de la Fed depuis presque deux ans maintenant, c'est-à-dire d'avoir injecté des, des milliards de dollars dans le système de manière à soutenir toute cette économie. Et avant, toute chose, j'aimerais vous montrer une petite vidéo, courte vidéo que j'ai mis sur mon site que vous pouvez euh, tout simplement euh, aller voir. On va partager ça comme ça tout simplement. <rire> euh, c'est comme assez intéressant de savoir ce qui s'était dit il y a euh, vraiment, euh, bon, c'est au dessus d'un an, c'est le 31 mars euh, 2020. Euh, écoutez ça, je vais essayer de, je ne sais pas si ça va être assez fort, et on aura un Québec différent après la pandémie qu'on vit maintenant. En numérique, en télétravail, en économie, ça va transformer la société. Il faut vouloir rebondir là-dessus pour que cette crise devienne une opportunité. Merci. Merci. Merci. Euh, on vient de voir cette euh, petite intervention d'Arudo avec euh, notre cher M. Legault, avec euh, son visage un peu... Euh, euh, sérieux pour euh, nous montrer que c'est du sérieux mais euh, la date de cette petite vidéo-là, euh, premièrement c'est Aruda qui fait cette intervention-là, lui qui est tout simplement pas un élu, qui n'a pas affaire à, à parler de cette manière-là mais vous avez très bien remarqué la petite badge ici, là euh, mondialiste et lui il s'en cache pas, il le dit tout simplement qu'il euh, qu fait partie de cette mouvance-là mondialiste euh, depuis le début, on voyait cette petite badge-là, il l'avait dit dans une vidéo il fait partie de ça, le, le World Economic Forum, euh, euh, euh, le, le, toute cette mondialisation là, communiste, euh, non, non, il ne s'en cache pas. Et c'est surprenant parce que cette vidéo-là a été tournée le 31 mars 2020 euh, où euh, la... La crise du coronavirus euh, venait de débuter là, parce que c'est on sait très très bien que avant ça, euh, je vous rappelle les événements. En octobre, on avait eu déjà, déjà la crise des ripos où euh, les marchés boursiers, euh, ben les marchés boursiers, les, euh, la Fed tout ça tremblait parce qu'on voyait qu'il y avait un un crash potentiel qui s'en venait donc on injectait de l'argent dans le système euh, vraiment d'une manière très très importante et lorsque on parlait du coronavirus même euh, Aruda était même pas ici Il était euh, je pense je me souviens pas où avait fait une conférence euh, blaguait un peu en disant que le coronavirus va attendre avant qu'il revienne au bercail. Euh, parce que c'était le directeur de la santé qui faisait une conférence, je ne sais pas dans quel pays, en tout cas, peu importe, et euh, lorsque le marché s'est mis à cracher le 6 mars, euh, d'une manière euh, soudaine et importante, ce qui était prévu, une bonne correction, eh bien, tout simplement, on a eu le soutien économique, parce que j'ai toujours dit, et je le dis encore, euh, c'était une crise économique, et ce que Arruda nous dit dans cette petite clip vidéo, c'était vraiment cette euh, réalité-là qu'on va rebâtir. Euh, écoutez, et, on avait une crise sanitaire, mais là, ils parlent d'économie, de que le monde va changer, tout ça. En tout cas, je vous laisse tirer vos conclusions, mais c'était vraiment, vraiment intéressant de constater cette... Euh, <rire> Cette euh, ce petit vidéo -là, là simplement pour nous rappeler que euh, le plan mondialiste est là depuis très très longtemps et il faut faut vraiment euh, être naïf ou pas vouloir le voir vous allez sur tout simplement sur le World Economic Forum encore tout tous les éléments sont là, on a un plan qu'on veut vraiment faire en sorte que tous les citoyens soient, soient numérisés. Dans le fond, c'est pas une technologie, technologie qui est très, très difficile aujourd'hui, avec la min miniaturisation, donc, euh, euh, comme je vous dis... Je je suis en train de travailler à un nouveau concept, là, de, au niveau des technologies, site de technologie sur euh, Facebook, tout ça, où ce que je vais vous partager des technologies. Je m'intéresse beaucoup à ça et j'ai commencé, justement, avec des petites micro-puces, là. À regarder ça, des micro-ordinateurs et, euh, de la manière que c'est, euh, qui pourrait faire ça technologiquement, c'est pas une grosse chose. C'est, un petit, euh, un petit capteur, tout simplement, un petit Puce, euh, qui serait euh, introduit en nous, où on pourrait facilement tracer les individus. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de résistance, mais c'est là où on veut en venir, où euh, avec l'IRIS, ça fait très, très longtemps, cette technologie-là existe, et euh, là, on l'a vu dans le journal de Montréal, euh, peu importe la manière qu'on veut euh, on veut numériser toutes les populations de cette planète, et le pass sanitaire, c'est un début de ça, et et c'est pas... Euh... Vous pouvez avoir toutes les informations que je vous donne, vous pouvez les avoir d'une manière très, très facile. Euh, c'est euh, le, le, le, le parti, ben, la CAQ, là, euh le ministre de la Technologie, Éric Kerr, euh, lui-même, euh, juste avant la pandémie, parlait de ça, de la numérisation euh, des citoyens québécois. Et c'est sorti dans le journal de Montréal la semaine dernière, au niveau de l'IRIS, reconnaissance des yeux. On a, avec les empreintes digitales, mais au niveau des puces électroniques qu'on pourrait implanter, c'est une technologie, technologie très très simple à implanter, euh, pas besoin, on met une puce et euh, euh, en tout cas dans mes vidéos technologiques je vous montrer ça, là, là, c'est pas compliqué, avec le petit Arduino on peut voir cette petite technologie-là qui permet tout simplement, euh, pas besoin de batterie, rien, la puce tout simplement est détectée et euh, un signal est envoyé euh, à, au contrôle et, et on peut facilement euh, détecter. Avoir l'information sur l'individu qui est tracée par un seul code, comme un peu la crypto-monnaie, on, on se trouve à avoir une identification complexe, là, personnelle de l'individu et ensuite dans des serveurs cloud, on a toute l'information sur l'individu, tout, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait toutes ces transactions. Donc, euh, oui, technologiquement, c'est très, très facile à implanter à cause de la technologie, la miniaturisation qu'on a en ce moment. Et c'est vraiment euh, à ça qu'on voudrait en arriver, les gouvernements mondiaux. Donc, euh, si ça n'a pas fonctionné avec euh, la, la COVID, euh, euh, ils vont s'essayer avec d'autres choses. Hein. On le voit venir, mais en tout cas, on en parlera, on parlera plus de ça. C'est tout simplement ce que je voulais vous montrer, que le... le 31 mars 2020, Arruda donne un discours mondialiste avec son petit écusson et il dit directement, euh, c'est simplement du rappel que je veux vous faire. Donc, j'ai mis quelques nouvelles très, très intéressantes sur euh, mon site. Euh, euh, j'ai pris du temps ce matin là, pour euh, vraiment vous informer de ce qui se passe sur la planète financière euh, et puis on va aller voir aussi euh, euh, l'or et l'argent parce qu'en ce moment on se trouve avoir euh, beaucoup, beaucoup d'acheteurs d'argent qui, qui font en sorte que, euh, parce que je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de l'or et de l'argent mais là maintenant on a beaucoup, beaucoup d'individus euh, qui sont prêts à payer, euh, d'individus ou de d'entités, de, de, peu importe euh, des entreprises ou des euh, des hedge funds qui sont prêts à payer le métal argent avec une prime, une prime importante. Là. Et c'est du jamais vu. Donc, euh, on est en train de se stocker en, en or et surtout en argent. Euh, avec, on paye une prime. Et euh, je vais vous, vous partager l'article tout à l'heure euh, où on pourrait y aller tout de suite, puis ensuite on passera aux nouvelles. Donc, euh, on y va comme ça. Ça se trouve être euh, un article qui vient de sortir euh, qui est provient de... Ben je vais vous partager ça de cette manière-là, vous allez le voir plus rapidement. Euh, ce qui, qui vient sortir, je crois, ce matin, qui provient de la presse, tout simplement. Donc, euh, euh, la presse, c'est pas des complotistes, là, donc euh, vous pouvez prendre comme du du cash tout ce qu'ils disent. <rire> c'est une plaisanterie, là. parce que là, quand lorsque je, je trouve des nouvelles qui sont comme... qui qui démontent une réalité, qui sont pas quand même biaisés. Euh, je les place et j'ai beaucoup d'articles que je prends un peu partout, euh, surtout la presse ici, euh, Radio-Canada un peu moins, journal de Montréal très très très peu, mais je vais grappiller un peu partout sur la planète pour vous donner des articles de qualité et donc euh, celui-là euh, c'est sorti ce matin. On parle que les investisseurs s'arrachent l'argent. On parle de l'argent métal et euh, les principaux détaillants, ben Kitco, là, euh, Gold Bull, Silver. Euh, euh, il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé où j'avais acheté mes lingots euh, d'argent, ben, c'est sur euh, Kitco. Uh, Gold Bull Silver, je connais pas. Ben, je connais le site très, très bien, parce que vous pouvez ac y accéder rapidement. Mais moi, j'ai acheté, vu que je demeure au Québec, j'ai acheté euh, euh, Kitco, parce que c'est situé à Montréal. Donc, euh, et j'ai payé une prime, là. Et ça fait quand même un petit bout que j'ai acheté mes lingots d'argent. J'en ai, ai acheté à deux reprises cet été. À deux reprises, un, un paquet de lingots. J'ai dit, j'investis là, c'est pour euh, patrimoine familial, et peu importe euh, ce qui arrive dans temps, bien, ça sera pour mes enfants, mes petits-enfants. Peu importe donc euh, c'est ça on, on paye une prime l'article parle un peu de ça et euh, ceux qui vendent euh, parce que de, depuis la, la, la fameuse crise du covid là euh, les, les mines ont été arrêtées et euh, les fournisseurs euh, là ici c'est quelqu'un qui parle Benoît Doyon propriétaire de la chaîne de boutique imaginaire euh, chaîne de boutique imaginaire qui s'appelle euh, sa boutique a de la misère à s'approvisionner de euh, Lego euh, de euh, la monnaie royale des lingots. Euh, en argent euh, d'une once de la monnaie royale. Moi, j'ai acheté des 10 onces je... Donc, il euh, y a de la difficulté à s'approvisionner et en plus, on paie une prime. Euh, on est rendu, euh, mettons, en dollars canadiens à 30 dollars euh, euh, l'once, mais bonne chance à ceux qui trouvent de l'argent à 30 dollars l'once. Euh, on a une prime à payer et la prime n'a jamais été aussi élevée. Donc, euh, c'est tout simplement un article que je voulais vous partager. On va repenser vos... euh La raison pour laquelle euh, on veut, on, on achète euh, soit des lingots d'argent, euh, d'or et d'argent, et surtout d'argent physique, euh, c'est qu'on voit l'avenir avec euh, la grande inflation qui arrive, que nos lingots pourrait prendre beaucoup, beaucoup de valeur, et c'est pas simplement moi qui le dis, c'est euh, les investisseurs qui stockent euh, de l'argent physique surtout, parce qu'on sait très, très bien que les ETF euh, euh, ne, ne sont simplement pas adosés à la quantité euh, du... le prix que vous voyez lorsque vous, vous vérifiez les ETF SLV, par exemple, n'a euh, pas le, le, le la quantité d'argent du, du, du montant du, du ETF SLV. Euh, je pense que c'est abominable là, de je sais pas si c'est 1 sur 10 là un un un action ETF euh, euh, SLV là 10 euh, actions euh, c'est 11 un once qui se trouve à être adossé à cette action-là. Je ne sais pas c'est quoi le rapport. Peut-être, si quelqu'un le sait, vous pouvez peut-être le mettre en commentaire. Je l'ai vu, là, mais là, je ne peux pas vous donner l'information immédiatement. Il faudra que je fouille. Euh, donc, euh, c'est ça qui arrive au niveau de l'argent. La, euh, c'est pour ça que l'argent, il faut continuer... Euh, à accumuler l'or ceux qui ont plus de, de moyens ben vous pouvez acheter des petits lingots d'or euh, euh, physique euh, ou des minières d'or et d'argent encore je dis la, la même chose donc euh Bon, on avait comme nouvelle que la, la garde euh, rapprochée de Biden défend sa politique et l'article, vous irez lire ça, bien entendu, c'est euh, euh, Jérôme Powell avec euh, la, la, la secrétaire du Trésor américain qui a été nommée par Biden, qui se trouve être l'ancienne présidente de la Fed, euh, euh, Jeannette Yellen, qui défend euh, avec euh, euh, beaucoup de... Pas, pas beaucoup d'arguments là euh, les politiques de la Fed <rire> ça c'est un peu euh, parce qu'on va aller voir des graphiques là on, on regarder rapidement les nouvelles c'est un peu tiré par les cheveux de donner une telle explication parce que la Fed est un peu coincée euh, elle ne peut pas lever même si Jérôme Powell le dit il teste le marché elle ne peut pas relever les taux d'intérêt euh, peut-être qu'elle va le faire s'essayer mais vous allez voir le marché va répondre immédiatement euh, on ne veut pas de hausse des taux d'intérêt. Et même la Fed elle-même serait pénalisée en faisant ça. Bien, le gouvernement américain, qui est très, très associé à la Fed, serait pénalisé parce qu'il pourrait pas... Euh, euh, ben, en tout cas, il y aurait de la difficulté à répondre à, à, à, au paiement des intérêts de la dette, parce que ça montrait beaucoup, beaucoup les paiements des intérêts de la dette, donc euh, je ne pense pas qu'il va le faire. Et euh, ici, on parle encore de la pénurie de main d'œuvre euh, euh, au Québec, euh, ben, aux États-Unis aussi, là, et surtout avec les mesures de Biden, euh, qui ont été contestées pour une deuxième fois de euh, euh, la Cour avait donné avait dit non ça je, je je vous rappelle les mesures de Joe Biden qui veut euh, euh, que toutes les entreprises d'au-dessus de 100 employés euh, se fassent piquer. Et euh, la, on a eu une contestation de la Cour qui a dit « On arrête ça, ça ne fonctionne pas. » Ça, c'est la semaine dernière. Et là, maintenant, euh, ben, hier ou avant-hier, euh, avant-hier plutôt, on a eu une autre décision de la Cour. « Non, non, non, ta politique Biden, ça fonctionne pas. Euh, ça va à l'encontre des droits et libertés américaines. » Donc, euh, c'est une nouvelle très, très importante. Tandis qu'en Europe, euh, ça fait pas mal fort, euh, surtout l'Autriche qui veut euh, euh, confiner tous les citoyens qui ne sont pas euh, euh, vaccinés, piqués, euh, donc avec, qui ne sont pas injectés, on, on va dire, parce que ça se trouve être un... un, un, un... Une injection euh, un test, on le sait très, très bien. Euh, vous pouvez aller vérifier tout simplement. Euh, au niveau des de, de, de fameux vaccins, ce, ce ne sont pas des vrais vaccins. Un vaccin n'a euh, pas la même fonction. Ça se trouve être vraiment des, des, des, des tests qu'on fait là, pour ça L'argument qu'on donne, c'est que dans le fond, on n'avait pas eu le choix d'utiliser euh, ces injections-là rapidement pour endiguer euh, l'épidémie qui était très, très, très mortel. Point zéro... Euh, 3 de mortalité qui équivaut à peu près à une bonne grippe au niveau mondial. Parce qu'au commencement, on nous avait dit 3 Et euh, Arruda, euh, lorsqu'il a parlé de 30 mars, c'était la, la catastrophe là, qui était annoncée annoncée. 3 de la population mondiale. Euh, vous avez simplement à faire vos recherches euh, sur... Euh, vous allez trouver ça facilement dans les journaux euh, euh, officiels. Là, euh, donc, on avait euh, une pandémie catastrophique catastrophique qui s'en venait sur la planète et euh, là on avait comme euh, le plan était là tout en place et tout devait fonctionner à merveille les populations euh, devaient rester dans demeurer dans la peur pour euh, justement affronter cette terrible vague et c'est pas du tout ce qui est arrivé de... et euh, aujourd'hui on, on insiste pour euh, injecter mais là même là euh, <rire> on a commencé à injecter les animaux euh, c'est pas une blague, là. Non, non, non. Il y a des animaux qui peuvent euh, attraper la COVID. Et euh, j'ai vu ça hier. Euh, je crois que c'est dans le jour Journal de Montréal. Donc, vous savez très, très bien que le Journal de Montréal, c'est une source absolument fiable. <rire> Donc, euh, oui, on a commencé à, à injecter des animaux. Donc, euh, si vous craignez pour votre euh, pitou ou votre minou de se euh, euh, ben, d'attraper la COVID... Peut-être que vous devriez penser à, à, à mettre un, un, un, un, un masque pour votre chien ou votre chat, là, parce qu'il pourrait attraper la COVID, ou de le faire injecter, parce que c'est vraiment... Des, ça a commencé. Là. Donc, euh, moi, j'ai pensé... J ai, j ai, ben, dans le commentaire sur Facebook, j'ai euh, demandé si c'était possible, parce que j'ai trois aquariums, là, mes poissons, parce que qu'ils pourraient attraper la COVID. Donc... Euh, des masques, ça serait assez difficile à lui mettre des petits masques, là, mais on sait pas, les poissons peuvent attraper la COVID, donc euh, peut-être que les, les, les scientifiques, parce que c'est la science, là, hein, euh, auraient des mo un moyen de, de, de faire en sorte que mes poissons n'attrapent pas la COVID. En tout cas, on verra ça. Donc, euh, on va... <rire> Excusez. Donc, euh, elle euh, a fait un avertissement sur les marchés boursiers euh, parce que la valorisation augmente de manière très très importante. On va aller voir justement des euh, graphiques, quelques graphiques là-dessus euh, et pourquoi? Ben, C'est la Fed qui amène un avertissement là, au niveau de. Ah, C'est dangereux, là. On pourrait. tout pourrait péter, la, la bulle pourrait péter. Mais je vais vous montrer tout simplement la raison pour laquelle euh, cette euh, <rire> cette bulle-là euh, se poursuit. Tout simplement parce que la Fed est derrière, est derrière, euh, d'une manière directe, euh, derrière cette montée. Ici, on voit le balancer le bilan de la Fed, qui a monté directement avec euh, le, le, le, les stocks, là, le Standard and Poor mais euh, tous les indices. Donc, on voit qu'il y a une relation directe entre la montée. Euh, ben, la montée du bilan de la Fed, c'est-à-dire que euh, le gouvernement américain, ou ça canadien c'était pareil, là, euh, au niveau de ban la Banque du Canada, achète les bons du trésor qui sont émis par les gouvernements. Dans le cas des États-Unis, ben, ça se trouve être le gouvernement américain euh, sous Biden, les républicains. Ben, les, les, les, les, ah, les démocrates, excusez, les républicains auraient fait la même chose. Donc, euh, le gouvernement émet des bons du trésor et la Fed donne du cash au, euh, au, gouverne au, euh, euh, au gouvernement américain parce qu'on peut peu, nous-mêmes, en tant qu'individus, acheter des bons du Trésor américain, ou euh, c'est garanti par le pays. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que la Fed a acheté la grande majorité des bons euh, du Trésor émis par euh, le gouvernement américain. Et ce qu'elle fait avec ces bons du Trésor, elle le met dans son bilan. Donc, euh, euh, elle a acheté aussi beaucoup de dettes de grandes entreprises pour les garder euh, en vie. Et euh, là, on se retrouve avec un marché boursier euh, qui est en euphorie, euh, qui continue son euphorie dû au fait que la Fed est derrière euh, cette, euh, ces achats euh, importants. Et on le voit très très bien ici, la, ça correspond directement à cette montée là, euh, fulgurante qu'on a eue. Ici, on avait eu une montée, comme je vous dis, la crise a commencé un peu, peu avant 2020, en 2019 là, avec la crise des ripos. ici on voit le début des injections monétaires, euh, Ben l'achat des bons du trésor par la Fed, que son bilan a monté. Si vous suivez la masse monétaire, c'est la même chose. Tout a monté ensemble parce qu'on crée de l'argent à partir de rien et c'est le début est arrivé en, en octobre, novembre, décembre 2019 et là ici la fameuse crise du COVID où on devait avoir un, un hécaton mondial euh, eh bien, c'est ça, ça se trouve être cette montée-là, parce que je vous dis, je le répète encore, c'est... Premièrement, tout était économique. Euh, C'est repartir euh, la planète sur des nouvelles bases, autant qu'on est parti sur des nouvelles bases euh, en 2000 en, en 1945 euh, après la Seconde Guerre mondiale, là on voulait partir sur de nouvelles bases. Moi je parle de la, la, la, les accords de Bretton Woods aussi avec la, la fondation du 27 décembre 1945 FMI et la Banque mondiale, on voulait partir sur une nouvelle mondialisation parce que quelqu'un me disait il y a, euh, que la mondialisation, euh, les gouvernements, on, on, est dans la, on va s'en aller dans la mondialisation euh, bientôt. Là. Ah non, non, non, on est dans la mondialisation, ça fait très très longtemps, euh, depuis 1945, Mais ben, des tentatives étaient, euh, étaient très très euh, puissantes, même avant ça, mais après la deuxième guerre mondiale, on est parti sur des bases avec un dollar américain unique, basé sur 35, ben, 35 dollars longs, d'or là on avait quand même une base et euh, on avait créé justement justement le FMI euh, et le euh, la Banque mondiale pour euh, nous aider ben la, la, la planète là à partir sur de nouvelles bases et avoir un contrôle mais on n'avait pas les technologies pour les contrôles des individus mais là on veut vraiment partir sur des nouvelles bases à peu près ce qui est arrivé depuis un an je vais me dépêcher pour vous montrer les montrer les graphiques euh, ça ça se trouve être euh, l'argent que les euh, les personnes euh, possèdent on parle des des euh, euh, fa bon familles pas simplement simplement les citoyens euh, américains c'est c'est les, les actifs que les, les américains ont et comme je vous ai dit souvent euh, plusieurs personnes euh, américains possèdent beaucoup beaucoup euh, d'argent, on parle des petits riches, euh, des millionnaires des euh, ben, milliardaires on le sait le, le, le 1% le, de milliardaires s'est enrichi après cette crise là comme c'est pas possible je pense que c'est 30% de leur fortune qui a gonflé après le, le ben, du creux de 2020 jusqu'à aujourd'hui et euh, les petits riches aussi se sont enrichis et les pauvres se sont encore plus appauvris et on se retrouve justement avec une montée des, des capitaux qui se trouvent être dans les coffres forts des, des, des, des petits riches et des, des grandes fortunes euh, dues au fait de cette distorsion qui s'est produit. et ben les graphiques montrent la même chose. Et euh, ce que je voulais faire tout simplement pour avec ce dernier graphique-là, parce qu'après on va les terminer là, en regardant une dernière, deux deux dernières nouvelles, euh, on se trouve avoir eu euh, une montée fulgurante euh, du euh, euh, PE ratio, là, qui se trouve être euh, un peu, qui suit la, la, la, le graphique de. Schiller, là, au niveau des entreprises, on a eu une montée très très importante depuis 2020, mais ma, la question est-ce que ça va se terminer bientôt la fête, moi je ne crois pas. Vous allez dire, hey, tout est soufflé, tout est gonflé, mais la Fed ne cessera pas d'intervenir. Et euh, encore plus, la Fed a dit que les taux d'intérêt vont monter, les taux d'intérêt ne monteront pas avant des années, euh, des années, vraiment des années, ou peut-être même jamais Jamais. Parce que la FED ne peut pas se permettre de monter les taux d'intérêt, de monter le taux directeur. C'est la même chose pour les, la Banque du Canada et un peu partout. On veut repartir la société sur des nouvelles bases. On, pour moi, là. Mais les gouvernements mondiaux veulent partir la société sur des nouvelles bases. Et ici, simplement pour vous montrer qu'en 2000, euh, ben, le, le, de, de 1980 jusqu'en 2000, on, e, on a eu par, sous Reagan la dérégularisation, on a eu une montée vraiment... Euh, euh, très très importante euh, des bourses et on est arrivé à un pic en l'an 2000 et maintenant on si vous regardez le graphique à, à long terme là, euh, notre montée selon euh, ce qu'on voit en 2000 selon ce qu'on a vu aussi en 1929 c'est très très loin mais les pics comme ça il euh, n'y a rien qui nous dit que ce pic là va se terminer en tout cas la montée qui, qui a été très très abrupte là, dernièrement là, depuis 2020 là, bien, je pense que ça pourrait encore monter beaucoup, beaucoup jusqu'à la bulle des bulles et la Fed va faire en sorte que ça monte. On va essayer de partir sur de nouveaux paramètres, création de monnaie digitale, en tout cas peu importe ce qui va arriver, euh, disparition de, de, de, de la monnaie papier, euh, ben c'est ça, on va gonfler encore plus euh, le, et on va donner des, des miettes aux au gueux parce que dans le fond on veut que les gueux se calment et c'est ce qui arrive en ce moment. Ça commence un peu en, en, en France, on a donné un petit sens. Euro, euh, <rire> en pensant que ça va tous les problèmes. Et euh, là, euh, sur euh, le site, mon site Bourse Technique, euh, je sais pas si je l'ai posté ou, ou je crois pas, je ne crois pas, euh, le Parti québécois a suggéré de donner un 600 dollars, euh, je sais pas si c'est mensuel, aux personnes âgées, de, dû au fait de tout ce qui arrive au niveau de l'inflation et tout ça. Et l'inflation n'a pas terminé sa, sa montée. On le voit très, très bien. Euh, donc, on va finir avec deux petites nouvelles et... Euh, euh, euh c'est ça l'impact euh, au niveau de la santé mentale sur la COVID moi lorsque bah ben depuis un an, depuis deux ans j'ai discuté avec beaucoup de personnes là-dessus sur la COVID des personnes dont on était en désaccord ou un peu importe là, euh, des personnes avec qui j'étais en accord aussi mais peu importe je veux pas rentrer dans les détails euh, des pro vaccins des contre vaccins en tout cas je... et euh, une personne avec qui j'avais discuté euh, je vous dirais pas <rire> de toute façon, vous la connaissez pas, mais je veux pas nommer... euh, euh m'a dit, non, non, Jean-Claude, voyons donc, voyons donc, euh, les gouvernements euh, ont fait un, ont fait quelque chose d'extraordinaire en s'unissant mondialement pour essayer de combattre un terrible virus. Et, et il était sérieux quand il me disait ça. Là. Euh, et il dit, oui, mais ils vont tu vu la réalité, là, comment qu'il y a eu de, de, de morts, et, et quand même les enfants ne sont même pas touchés par la mort. Ah non, non, non, hé! Hey, et puis, il m'a dit, Jean-Claude, dit tu ne créeras même pas ça, comment ça va partir. Lui, il parlait euh, au niveau de euh, que tout allait bien. Il dit, Jean-Claude, il dit ça va bien, là. Il dit, moi, où est-ce que je travaille, là? Il dit, on n'a jamais roulé autant. Puis ça, je le, je le sais, puis on le constate. Puis je lui disais, mais j'ai dit, ça a créé des grandes, grandes distorsions dans le système. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Euh, ouais, ben non ben non et puis là il y avait eu une nouvelle dans ces temps-là euh, on disait que le taux de dépression ça, ça fait peut-être un an le taux de dépression c'est Radio Can qui avait sorti ça il dit non non non il dit, il n'y a pas de dépression tout le monde va bien puis, Radio Canada a dit ça puis lui il dit regarde ça vient de sortir les nouvelles ben, écoutez en tout cas, Radio Canada Radio Canada TVO tout ça des des, des médias euh, qui, qui qui sont pas objectifs Eh bien là ça sort aujourd'hui et on parle des impacts énormes, énormes au niveau de la COVID, ce qui est arrivé. Surtout avec les personnes qui ont été isolées. Et on le voit, là, on voit, bien là, ce qui est arrivé au niveau du, des CHSLD, parce que c'est en, en cours actuellement, Arruda a été obligé de témoigner. On n'a pas fait témoigner Marguerite Blais parce qu'elle est en dépression. En tout cas, donc, on voit les, les énormes impacts de, au niveau de... de au niveau de, de, de, de cette euh, cette folie qu'on a vécue depuis deux ans maintenant, et, et que ça continue, là c'est pas terminé, on veut, euh, la, la, la bombe a éclaté, et là on veut ramasser, euh, euh, on veut commencer à ramasser tout ça, tous les, les morceaux un peu partout, maintenant il y en a qui disent, non, non, la bombe n'a pas fini, fini d'éclater, on essaie de maintenir ça, mais... Et je vais terminer avec ça, et vous parler des fameux taux d'intérêt, euh, c'est un gestionnaire d'actifs qui a dit euh, euh, que les taux d'intérêt euh, vont demeurer bas pour toujours et je termine avec ça, je vous ai parlé un peu d'or et d'argent au niveau de, de euh, des actifs qu'on qu'on qu devrait c'est votre choix, là, euh, investir surtout ben, l'argent parce que l'argent peut connaître des montées assez fabuleuses et d'une manière assez euh, soudaine et c'est ce que je crois ce qui va arriver, ça c'est c'est quelque chose qui euh, un article disait euh, c'est pas à savoir est-ce que ça va arriver c'est savoir quand parce que en tout cas on va voir là et l'autre aspect que je vous dis c'est que les taux d'intérêt moi c'est ce que je. c'est ce que je crois les taux d'intérêt ne montrent ne montreront pas de sitôt et même euh, cette euh, cette personne qui se trouve être un gestionnaire de fonds j'ai mis l'article sur mon site vous pourrez aller lire ça c'est un gestionnaire d'actifs il dit euh, euh, malgré une ruée vers la normalisation des politiques monétaires de la parce que dans le fond, les banques centrales veulent retirer leurs aides euh, au niveau du 150 milliards. je parle des États-Unis, mais au Canada aussi, on a commencé, parce que l'économie euh, semble repartir. Mais au niveau des taux d'intérêt, je, je moi, je suis loin d'être sûr que ça va monter, parce que je vous ai expliqué un peu dans la vidéo qu'est-ce qui pourrait arriver euh, comme conséquence, et lui, ce gestionnaire d'actifs-là, dit que ça ne montrera jamais. Donc, euh, c'est à vous de faire vos, vos, vos réflexions. Je me souviens, en 2004, euh, on avait eu une petite montée des taux d'intérêt. Et euh, moi, j'étais près de ma, mon négociation renouvellement d'hypothèque. Et j'avais je m'étais dit non. Euh, je vois mes graphiques et ça ne montre pas. Euh, mais tout, tous les médias disaient ah, les taux d'intérêt vont monter Et là, on n'était pas à des taux euh, où on avait connu un peu des. Où c'est-tu? En, en 2000 Peut-être 2008, en tout cas, peu importe. Là, euh, moi, je me disais, non, les taux d'intérêt vont rester bas. Euh, et euh, on a eu une petite montée, tout ça, mais après, ça, ça a corrigé. Mais ce que je veux dire, c'est que les médias, euh, les médias qui amènent toujours des nouvelles pour un peu nous, euh, euh, nous faire perdre le, le vrai fil, là, euh, disaient que, ah non, les taux d'intérêt vont remonter comme certains disaient comme dans les années 80 c'était abominable là. ils disaient faire attention ceux que... non, moi, je voyais à long terme, je me disais non, non, non, non déjà on injectait de l'argent en fou là, dans le système moi c'est peut-être 2004, alors, peu, peu importe et j'ai eu raison parce que dans le fond je, je savais très très bien si je me laissais pas distraire par les médias euh, j'avais comme un... <rire> la bonne stratégie là. et euh, c'est encore ce qui est arrivé dernièrement j'ai renégocié mon, mon hypothèque là, et puis, euh, euh, j'ai pris, j'ai connu un taux très très bas et euh, c'est ce qui va continuer à arriver dans le futur. Donc, euh, vous faites ce que vous voulez, mais de regarder votre stratégie là, à long terme, là, euh, ceux qui sont nouveaux acheteurs ou peu importe, là, euh, euh, de ne pas avoir peur. moi je pense pas en tout cas eh, mais fiez-vous pas à moi, faut pas se fier à personne ne, ne vous dites pas ah t'as dit ça, non non non, faites vos propres recherches mais d'une manière euh, euh, logique là, euh, les, les banques centrales ne peuvent pas se permettre parce qu'on on se trouve avoir créé une fausse richesse et en ce moment on, on est assis sur un euh, une bombe, et on doit maintenir euh, cette bombe-là aplatie donc euh, on va finir là-dessus, excusez j'ai été pas mal long, euh, j'avais beaucoup de choses à vous dire, euh, comme je vous dis, on va continuer à surveiller l'or et l'argent je vous parle pas d'une manière quotidienne, mais d'une manière euh, euh, moyen-long terme parce que là on est peut-être près d'une cassure à la hausse donc, euh, ben c'est ça, puis je vais continuer, ben je vais euh, continuer à faire d'autres vidéos sur les technologies, comme je vous avais annoncé, euh, j'ai commencé, euh, j'ai acheté mon nom de domaine, Open Free Tech, euh, ça se trouve être le nom de domaine, il n'y a encore rien fait, mais je vais continuer à vous faire ça, euh, vous parler de domotique, d'isolation, d'économie d'énergie, euh, on va aller dans pas mal de choses. Donc, euh, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos également économiques. Merci.